Bonjour Monsieur Paul, bonjour. merci déjà d'avoir accepté de vous prêter à ces questions-réponses. Non, mais j'en ai l'habitude, et puis c'est bon métier. Mm -hmm. La communauté internationale célèbre ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique mm. ». Pouvez-vous nous décrire à quel point le numérique a-t-il emprise aujourd'hui sur le journalisme mais Vous savez, nous sommes aujourd'hui presque inondés de nouvelles technologies. Donc le numérique a pris le pas sur ce que je pourrais considérer comme le journalisme traditionnel. Il y a sûrement avec le numérique des avantages. On va vite, vous voyez, l'information peut être diffusée très rapidement, mais il y a aussi, quand on se situe dans cette sphère-là, il y a de gros risques. On veut aller vite, parfois sans vérifier l'information. Et à partir de ce temps, on peut amplifier la désinformation et donner un caractère non crédible aux informations qu'on diffuse. Dans euh, le système traditionnel, la vérification a été, j'allais dire, le baa-ba de la profession. On ne pouvait pas diffuser d'informations qui n'a pas été vérifiée. Je ne veux pas tout simplement je veux pas dire qu'à l'époque, il n'y avait pas euh, de fausses informations, mais... Il y en avait moins. Il y en avait moins tout simplement parce que les méthodes étaient différentes. Aujourd'hui, avec le numérique, on va vite, très vite. Voyez Et à partir de ce temps-là, les erreurs peuvent être multipliées par X. Voyez Donc, cette influence-là, il ne s'agit pas de l'estomper, non. Il s'agit d'être encore plus rigoureux professionnellement que par le passé. C'est-à-dire en termes clairs. Quand vous avez une information, avant de diffuser, vérifiez sa véracité. Vous voyez Ne diffusez des informations, que des informations vérifiées. Donc, les rédactions, les, les rédacteurs en chef doivent être d'une rigueur implacable. C'est ce qui va faire que ce métier soit de plus en plus crédible et prenne euh, le pas et gagne la place qui devrait lui revenir. Merci, Monsieur Paul. Cet impact du numérique sur le journalisme serait-il néfaste ou avantageux quant à la liberté de la presse Je pense que la liberté de la presse, euh, tous les pays, toutes les institutions devraient la garantir. Mais sachez aussi qu'en tant qu'élément de la corporation, la liberté de la presse va de pair avec la responsabilité de la presse. C'est-à-dire, une presse libre ne doit pas être une presse qui diffuse tout et n'importe quoi sans vérification. C'est-à-dire, en utilisant cet élément, la liberté de la presse, faites en sorte aussi que vous soyez rigoureux, vérifiez tout, tenez compte de l'éthique et de la déontologie. Oui. Donc, je pense que la responsabilité des gens qui fabriquent l'information, qui la traitent, qui la diffusent est une responsabilité capitale. Et puis vous savez, dans ces ordre d'idée, des choses se sont passées dans le monde. Mais récemment encore, je parle de 1994, vous savez ce qui s'est passé au Rwanda. Et vous savez, le rôle néfaste qu'a joué la radio des mille collines. Elle a amplifié la négativité. Elle a amplifié l'horreur. Résultat, nous sommes tombés, au Rwanda, dans un génocide. Vous voyez, la responsabilité de la presse est engagée dans la marche du monde. Merci. Songez-vous à un mécanisme qui pourrait freiner les dérapages auxquels se livrent quelques acteurs de la corporation aujourd'hui Disons qu'il n'y a pas de miracle en tant que tel. Un. Il faudrait d'abord que les journalistes soient formés et bien formés. C'est vrai que c'est une corporation qui attire du monde. Les gens veulent être vus, ils veulent être entendus et ils veulent se servir de ce métier comme tremplin pour pouvoir faire le saut vers la politique. Ce n'est pas condamné. Mais quand ils sont dans cette co corporation, il est bon qu'ils travaillent de façon rigoureuse. Donc, ces gens et ces dames, il faudrait les former et bien les former. Il faudrait les former en tenant compte de l'éthique et de la déontologie. Ça veut dire que vous qui êtes dans les rédactions, il ne s'agit pas d'amplifier la rumeur. Quand une rumeur arrive, traitez-la, vérifiez-la, faites en sorte que des enquêtes soient euh, initiées par les rédactions pour aller vers ce que moi j'appelle la vérité. C'est vrai qu'on avait un peu déjà parlé de cette question, mais je vais revenir. Est-il, selon vous, plus facile d'avoir accès à la bonne information qu'il en était autrefois Je ne voudrais pas, moi, établir des comparaisons temporelles, dire qu'à telle époque, c'était mieux que maintenant. Je crois qu'il faut tenir compte de l'évolution du temps, de l'évolution des métiers les métiers évoluent aussi en fonction des temps et à l'époque l'information avait un caractère dirigiste et pas très compétitif les gens étaient dans une situation presque de monopole le monopole vous donnait la possibilité d'être vu entendu et il n'y avait pas euh, de concurrence aujourd'hui la concurrence existe, la diversité existe, la pluralité existe. À partir de ce temps, l'auditeur, le, le, le téléspectateur et le lecteur établit un tableau comparatif au niveau justement des organes de presse. Il dit que cet organe est plus fiable que celui-là. Donc, il se fait une idée, une idée claire. Mais je dis aussi qu'il est important que les organes qui s'occupent de la régulation, c'est un terme que je ne voudrais pas, moi, utiliser, parce que je pense que des organes de régulation ne devraient pas exister. Les journalistes devraient être des hommes responsables. Il n'est pas question d'avoir euh, Monsieur euh, Régulateur avec un bâton et qui serait prêt à taper sur X ou Y, mais les journalistes eux-mêmes devraient, vous voyez, au cours des séminaires, partager leur expérience, partager également leur savoir-faire. C'est, je pense, la meilleure manière de faire en sorte que les dérapages soient de moins en moins importants. Mais pourquoi les dérapages Mais c'est tout simplement parce que nous sommes dans une profession de pauvres. Les journalistes sont manipulés et peuvent l'être par les politiques. Ils peuvent l'être également par des religieux. Bref, par d'autres corporations. Mais ils écoutent ces sons de cloche tout simplement parce qu'ils sont parfois dans un besoin matériel important et crucial. Des journalistes qui vont un reportage sont incapables de prendre un taxi pour repartir dans les rédactions. Les, les, les, les, les structures sont incapables de payer les gens qui font ce travail. Mais à partir de ce temps, vous trouvez des gens vers eux qui vous disent, prenez cet article, passez-le mois dans votre journal, avec comme contrepartie financière, telle somme. Mais il appartient aux journalistes de résister à cela. Mais pour résister à cela, il faudrait que la corporation se mettent ensemble, discutent. Et moi je dis, vous savez, le niveau de la démocratie des pays est mesuré par la qualité de sa presse. Je dis encore qu'on peut établir un lien entre le développement des pays et la liberté de la presse. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques exceptions. Mais en général, dans des pays où la presse est libre, le développement est assurée. Les idées les plus géniales sont garanties en leur place et on ne trouve pas dans les prisons des génies parce que la place des génies n'est pas en prison. Ok, merci Monsieur Paul. Vu qu'on a parlé de formation durant les deux récentes questions, on a parlé euh, de qualité de la presse. Que faire aujourd'hui pour avoir une presse de bonne qualité Parce qu'on rencontre aujourd'hui des journalistes qui pour la plupart n'ont pas été formés. Et on retrouve aujourd'hui on, on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas assez d'efforts de, de, de, dans ce sens. Vous savez, nous allons encore nous tourner vers ceux qui ont la responsabilité de la gestion des pays. Le Gabon, à un moment, a été un phare, une étoile. Je pourrais le dire dans le domaine de la presse. Le Gabon a eu Africa numéro 1. Africa numéro 1 a été considéré comme une perle en matière de journalisme et de communication. Encore que, Africa numéro 1 n'émettait qu'en français, ce qui était une vision assez restrictive. Africa numéro 1, s'il si, la, si le projet avait été bien pensé, encore qu'il y a eu au départ des publicités disant que Africain numéro 1 émettrait dans l'autre langue, ben je dis cela aurait pu être effectif. C'est-à-dire Africain numéro 1 aurait pu émettre dès le départ en anglais, en portugais, même en mandarin, parce qu'il s'agissait là d'une véritable caisse de résonance, une caisse qualitative qui aurait pu permettre au Gabon et à l'Afrique d'avoir un Vous Oui, mais cela ne s'est pas fait. Alors, donc il faut former. Il faut former, mais former en partant d'une base qui me paraît suffisamment solide. Aujourd'hui, faire le journalisme uniquement avec le bac ne me paraît pas important et on pourrait dans ces conditions plutôt aller plus loin, c'est-à-dire en termes clairs, il faut vous tourner vers les universités pour pouvoir convaincre les euh, jeunes étudiants pour qu'ils embrassent les carrières de la presse. Et je dis que c'est un effort que la corporation devrait pouvoir faire. D'accord. Monsieur euh, Paul, merci. On va aller euh, dans un autre angle, parlant de sécurité des journalistes. On va mmh. parler du cas de l'Ukraine, où oui. les journalistes ont été abattus mmh. sur le champ de guerre. Est-ce Est qu'il y a des dispositions qui sont prises pour garantir la sécurité de ces journalistes Vous savez, quand vous êtes reporter de guerre, c'est ce qui arrive à nos confrères et ayons une attitude de, de compassion envers la rédaction qui ont perdu ces journalistes, donc nos confrères en plein travail. Mais vous savez, dans un champ de bataille, dans un champ de bataille, et écoutez, il y a des, des, j'allais dire, des dégâts collatéraux. Un journaliste qui porte un gilet où c'est écrit presse, mais le gilet ne vous garantit pas la sécurité absolue. Les balles ne savent pas lire. Les bombes non plus. Et nous avons en Ukraine des journalistes qui ont perdu leur vie, tout simplement pour avoir voulu informer le monde sur ce qui se passe, parce que vous ne pouvez pas parler de l'Ukraine ou de ce qui s'y passe sans vous y rendre. Donc, c'est un métier à haut risque. Il y a des textes, finalement, des textes qui disent que le journaliste, en champ de bataille, ne devrait pas, comme on ne devrait pas bombarder les maternités, les hôpitaux. Oh, vous savez, les textes ne sont que des textes. Et que dire de la répression des journalistes en Russie Vous savez, la répression des journalistes en Russie, euh, j'avoue sincèrement que vous me posez un problème. Est-ce qu'ils sont réprimés en Russie C'est la question que je voudrais vous poser. Mais est-ce qu'il n'y a que la Russie où les journalistes sont réprimés Où ils sont condamnés Emprisonnés Non, il n'y a pas que la Russie. La Russie étant dans une situation de guerre, euh, évidemment, euh, c'est une situation qui attire. Mais il n'y a pas que la Russie dans beaucoup de pays du monde. Les journalistes, hélas, sont réprimés tout simplement pour avoir fait de façon professionnelle leur travail. Mais il n'y a pas que la Russie. Je dirais que les pays dans lesquels où les journalistes travaillent en toute liberté se comptent sûrement sur les doigts de la main. <rire> ne disons pas que les pays pauvres ou les pays africains ont l'apanage de la répression de la presse. Regardons tout simplement la classification faite par Reporters sans frontières. Vous allez voir que même des pays dits euh, démocratiques ont des positions qui peuvent vous étonner. Nous allons revenir au Gabon. Est-ce qu'on devrait arrêter de parler de l'insécurité grandissante sous motif de ne pas entretenir la psychose on parle des enlèvements, oui. des agressions, des mmh. femmes et des viols. Mmh. Est-ce que le fait de trop en parler crée la psychose -nous, nous, devrons nous nous taire Non, je pense que, au contraire, les journalistes devant un fait comme celui-là devraient d'abord se mettre ensemble au niveau des rédactions pour pouvoir savoir ce qui se passe exactement c'est-à-dire il ne s'agit pas tout simplement d'amplifier l'information ou des nouvelles données par les réseaux sociaux. Il faut enquêter, il faut aller au fond des choses. Vous voyez Et je dis que c'est un moment où la presse devrait pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir euh, aller vers la vérité. Mais vers la vérité, ce n'est pas régler les problèmes, c'est peut-être les déplacer, tout simplement. Vous voyez Je crois qu'au contraire, il faudrait que la presse en parle, mais avec responsabilité. Ok, merci, Monsieur Paul. Bon, nous allons vous laisser conclure, parce que nous parlons également de la liberté de la presse. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire, peut-être en quelques minutes, dire ce que nous n'avons pas évoqué ici. Non, je pense que en très peu de temps, nous avons fait le tour de la question. Et je voudrais d'abord vous féliciter, vous qui êtes jeunes, d'avoir embrassé justement cette carrière difficile, contraignante, et qui ne vous donne pas toujours l'occasion d'être comme certains, dans certains secteurs, bénéficiant des atouts matériels que nous connaissons. Mais je crois qu'il est quand même temps que nos États, Surtout pour un pays comme le nôtre. Il est temps qu'on qu valorise cette profession qui est un élément important de la marche du Gabon vers la démocratie, de la marche du Gabon vers le développement vrai. C'est important. Vous savez, il est bon d'avancer, mais d'avancer avec des regards critiques, capables de vous dire, vous pouvez encore faire mieux en évitant ceci ou cela. Vous savez, beaucoup de Gabonais disent que nous n'avons pas notre pays en rechange, mais faisons en sorte que notre pays soit le paradis terrestre. C'est possible. C'est possible. Les talents existent. Mettons-les en branle, cherchons-les, conscientisons-les, donnons-leur -le, donnons le rôle qu'ils devraient jouer dans des pays, je ne voudrais pas dire émergents, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, dans des pays qui avancent de façon progressive. Merci encore. Merci à vous, monsieur Paul.